Bonjour à tous, Gérard Abadi, je suis le promoteur de, du groupe Les Flamboyants, Clinique Les Flamboyants et Clinique Les Tamarins. Je pense que c'est important parce que cette communication, plus elle est rapide, plus on apprend à se connaître et à s'apprécier. Sans cette communication, on téléphone aux médecins, on essaie de la voir, enfin, ça met beaucoup de temps et on n'est pas sûr de l'avoir puisque tout le monde est débordé, enfin, ils sont pris par leur travail. Et là, en fait, on a quelque chose de clair, de direct, de fiable, de sécurisé. Et, et c'est vrai que ben, ça rassure tout le monde. Ça rassure euh, les personnels soignants, ça rassure le patient de savoir qu'il y a quelque chose qui l'accompagne et non pas un papier sur euh, un brancard d'ambulance et que ces éléments vont lui permettre d'avoir une prise en charge rapide de ses problèmes de santé. On reçoit des, des messages sécurisés directement de, de l'unité qui nous envoie le patient à traiter, et donc ça arrive directement dans, une, dans notre dossier médical à l'admission du patient et c'est beaucoup plus simple. Au sein de mes établissements, ça va faire gagner du temps à tout le personnel, aux médecins, aux infirmières, aux secrétaires. Ça va fiabiliser le, la construction du dossier médical. Et ça va nous donner la possibilité d'agir immédiatement sur euh, d'éventuels problèmes que présenterait un patient à l'admission. Le temps est passé, on a beaucoup travaillé, mais bon, le résultat est quand même assez bluffant. Au final, euh, on y arrive à ce dossier médical partagé, on y arrive à ce transfert d'information on y arrive à cette sécurité du, de la prise en charge du patient. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ça permet d'économiser du temps, ça permet de, de ne pas faire d'erreur diagnostique. Ben, ça permet d'avoir, pour tous et pour le patient, réellement une certaine sérénité par rapport à ce début de prise en charge et à la poursuite dans le parcours de soi.